Et voilà. salut à tous c'est Tipsyron, j'espère que vous avez la pêche comme d'habitude aujourd'hui Je suis avec Valley verne qui est en mode raiver, qui est sur le compte de son frère Et je suis hey. avec deux invités <rire> mystères, vous les avez reconnus Mais on n'est plus... plus mystère, dégage on Ils est sont plaisir ouais, ils On est, on est avec Optix et Wiz donc, qui ont accepté de nous rejoindre Coucou. pour faire ce Secret Buried version Richtofen Du coup let's go ça fait juste... Euh, 30 ça 30 fait 30 2h30 heures et demie, en fait qu'on qu est en train de préparer la vidéo ah, parce qu'il y a mon, mon PC okay. portal en fait avec lequel j'arrête ma voix qui est mort. 2h30 ouais, depuis, euh, depuis 15h30. Ça, depuis ça fait un peu 2h30 qu'ils m'attendent. Je suis en train de fouiller toute la maison pour trouver un truc pour avec ma voix. Et je viens de trouver un truc à peu près viable. Mais quelle merde. Je qu'on hein. va le taper. Sachant qu'il y a juste une chance sur deux que le truc il se coupe en plein milieu de la vidéo. D'ailleurs, ah, pourquoi oui, il met oui. un écran noir oh, faut le taper. Attends, mais j'ai flippé <rire> Ah mec, j'ai trop peur, il m'a mis écran noir, j'ai fait wow, il fait quoi, là, déjà Non, c'est bon, ça a l'air de, de marcher ah, correctement. En plus, j'ai une manette toute bon, neuve, c'est magnifique pour, euh, pour dire que je suis là, tu vois. <rire> <rire> ok, euh... Pff, pff, comment on fait, du coup Bah, on go direct, hein. Les mecs, les mecs, tu es pas zombie par contre. Genre, on reste le plus bas possible dans les manches, hein. Ok, ah euh, oh putain, ça fait longtemps que j'ai pas joué! Ça fait trop longtemps que j'ai pas joué! Ouais, donc, on tue un minimum de zombies. Euh, faudrait... faudrait ouvrir la banque. faudra bloquer la boîte aussi. Bloquer la boîte, ce serait nickel. Parce qu'on a besoin de choper les bombes tardement. Euh, Qu'est-ce que je veux faire là? la banque? Euh, merde! La banque est ouverte. La banque, on peut pas y aller sans. Ah il me semble que non la banque on Ah si, au si au la banque on peut y aller fêter sans fêter si ouvrir si de si porte. Bah ouais. je... ah, mais bon quand on c'est généreux. Je suis complètement généreux Moi logiquement j'ai la masse hein. Ouais voilà j'ai de la thune c'est ça. J'avais fait un record je me souviens genre j'avais mis pas mal. Je me suis dit un jour ça pourrait me servir Ok les mecs On commence, on fabrique la guillotine, première étape euh, ok, pas, vous, pas, vous sais voyez sais les pièces genre. ou pas Moi j'aurais pu. Logiquement il y a une pièce là. Qui est-ce qui a pris là. la, la, la Alors, bobine là le, hein est... le cristal il est dans un tunnel. Il y a quelqu'un qui a déjà pris une sale... pièce là je crois. Il y a quelqu'un qui a pris la bobine. Euh non, non, la bobine elle est aux armes. Est ouais, euh, mais, mais ouais, mais elle y est banque. pas. Donc quelqu'un l'a pris non Non, non, non, tu passes sous la banque. Ensuite tu vas remonter et tu regardes à droite dans un coin. Bah là je cherche mais. Ah elle est là, c'est bon. Ok, j'ai la bobine. Euh, les autres pièces, elles sont... Euh, sur l'étage du saloon, il y a la, la parabole, là. Bah attends, moi, si tu veux, j'ai tous les endroits. Ah. Bah, je... Ouais, je sais, oui. Ouais. Après, il y a le cristal qui est dans les mines, et le dernier... Euh... Bah, le dernier, putain, je sais plus où il est. Ouais, du coup, ouais, il faut qu'on chope le paralyseur. Ouais. C'est qui bah, qui qu qu qu qu qu a de la thune C'est toi, Optics, qui a de la thune Ouais ouais attends Tu veux... Bah, attends... Allez la limite, genre il y en a un qui oh prend le paralyseur, tu vois, et les bombes retardement. Donc vas-y, t'as de la thune, fais-le. Oh, la fait Ouais, ouais, ouais, donc faut, faut, chauffer, faut chauffer les boules. Il euh... y a le truc avec la lanterne. Qu'est-ce qu'il Vestange, <rire> allez vas-y, ok. Putain, <rire> c'est tellement sale comment t'as dit ça, Iron. De quoi Faut je chauffer les boules. Les boules. <rire> Putain, es con. Vraiment, c'est un barbare, hein. Arrêtez ah moi, non, sais, te te de faire Ah, mais vous pouvez voir, Wiz oui, et Optics, c'est toujours aussi con. Hein. Ils ont pas changé. Je ne te permets pas. Ils n'ont pas changé. On se dépêche optique parce qu'on attend en fait. Donc si tu pouvais te bouger un peu les fesses. Oui bah excuse-moi. je serait cool. Pas de la boîte hein. aide-moi. Technique technique. Qu'est-ce qu'on peut faire en attendant Ouais. T'es en train d'ouvrir des trucs Oui. Voilà la gros. La co mec. C'est la co. Mais pourquoi on trouve ça mec Ça sert à quoi C'est la co. mal le patron là. Il y a une pièce là Mec c'est la. C'est une pièce pour la guillotine ou bah, je sais Quoi pas, coup, ah, elle est d'or la co Elle hein. est bien ma co non Non non mais je disais c'est la co c'est pour ça que j'ai eu le paralyseur. Ah oui d'accord. <rire> <rire> Hashtag free. Rien euh <rire> du coup... Ouais, On, en est où de la... On en est où de la guillotine là Eh <rire> oui il dit que la main à gorge alors que tout à l'heure il gueulait comme un gros porc. Oui c'était aller chercher la parabole mec. Euh, non je pas du j'ai juste le seul. Ok, bah tu sais quoi, je vais y aller. C'est moi ou je suis le seul à pas savoir quoi faire Bah récupérer le cristal. Bah j'ai envie de dire, euh, t'es le seul qui a les os alors que nous on a le couteau quoi, mais... De enfin tu vois, je vais pas te rejeter pour ça, mais voilà. Ouais, je le précise juste. Premier, je crois que ça, hein. euh, ah, ouais, c'est ça. Hein. J'ai l'antenne pour la guillotine. T'as l'antenne, ok. Ça fait la guillotine. Euh, est-ce qu'il y a besoin de... La guillotine, on la fait où Putain mais je suis parti on fait un truc je sais même pas quoi La guillotine c'est c'est à côté du saloon C'est à côté du... Ah voilà il faut ça Il faut le paratonnerre, quelqu'un l'a pris le paratonnerre ou pas Ah non il est là What C'est quoi C'est pas un paratonnerre ça Les mecs quelqu'un l'a pris le paratonnerre Le Ouais en fait, Ah c'est ça pour toi l'antenne Pas comme tout le monde, c'est une antenne bordel de merde. Ah mais mec pour moi l'antenne c'était la, la parabole là. Bon, vas-y bah je vais la chercher contre, du euh... coup. Voilà. La scouille, là, la guillotine. Ça c'est la question. La guillotine c'est à côté du saloon. Ah non j'y suis. Mais si mec. C'est au, au, au, au fond du couloir là. C'est au fond du couloir où tu peux te faire bloquer là. Euh, elle est où la parabole Ah ok c'est bon. Mais vous l'avez déjà appris aussi la parabole What Ah mais non là, c'est vous êtes des thugs les gars. Ah c'est pas moi hein. Oh ouais en plus j'ai plus de belles, c'est sérieux. Valii... Qu'est-ce que je vais... Qu'est-ce que je vais pas pas voler moi. Non, Vali, Vali, Non, non c'est vous... pas moi, je vous jure. Vie ma mère. Ouais, ouais il est mort tout ça en France. Les mecs, qu'est-ce qu'a pris la parabole Qu'est-ce qu'a pris la parabole C'est ce qu'ils disent tous, ouais, ouais, c'est ça, ouais. On ne croit plus, c'est fini. Mais elle est où cette putain de parabole les mecs c'est un truc long, là, ou je sais pas quoi C'est un, un grand truc euh, blanc, là, genre... J'ai peur, là, quand même. Un rond Ouais. Un, un rond. Truc long. Un rond blanc est qui est à l'étage du salon, quoi. Est-ce que c'est dur Ah <rire> <rire> oh, non, il a oublié. <rire> T'es un gamin. Je... Un oh. gamin. <rire> non, mais genre, si y a quelqu'un qui commence à voler des pièces et à les cacher, euh, ça va pas le faire, quoi. Elle est euh, pas là. Rien du tout, par contre, euh... <rire> Personne oh, arrive Ouais, euh, c'est ça. C'est ce qu'ils disent tous. Attends, parabole, là. elle est où Vas-y, vous savez quoi Je vais qu chercher le cristal. La parabole elle est à l'étage du saloon. Ouais Ouais bah il y est pas. <rire> Comment ça se fait Le cristal il est pas là Est-ce que j'allume le courant Euh ouais. Bien sûr que oui. Ouais parce qu'il faudra le vautour. Quelqu'un l'a pris le cristal oh. bah Non, pas vraiment. Des Cette organisation bah, c'est ouf euh, Ah mais on a mais si bloqué, ou pas la boîte je sais pas si elle a bloqué, j'ai bloqué la boîte tout à l'heure, il l'a même pas vu sais. Oh, mais c'est quoi ce bordel Les mecs, oh, les mecs il manque il manque de 3 de pièces pour le il manque 2 pièces pour le la... la guillotine quoi. Attends, cristal qui se trouve à droite en partant de la salle où on Le cristal, je suis allé voir, je l'ai pas trouvé. Ah non, mais c'est bon, je sais où ce qu'il est par aternaire, c'est bon. Pas de chose. Mais je sais pas, il y a peut-être plusieurs emplacements mais j'ai beau chercher. Dans euh... la grange. Ouais, mais oh, j'ai cherché. Ah voilà, oui, il l'a pris. <rire> voilà, oh. l pris. Tu l'as mis oui sur la guillotine. Lui. Ouais, il est là. Moi, bon, il manque le cristal et la parabole. Alors c'est qui le gamin qui a pris la parabole mais Le paratonner c'est la parabole Mais non. La parabole, c'est tu sais ce que c'est une parabole, c'est un satellite quoi. Parabole. Attends, tu sais qu'on est dans Black Ops 2 que tout est possible, hein. Non mais ah t'as jamais vu une parabole de les ta les vie, c'est bon, assume Assume-le Ah <rire> <Merci rire> oh, non, j'ai le truc de la navcard, frère, j'ai pas besoin de ça, dégage. Putain, mais c'est pas possible, elle est où Ah oh, mais non, on a déjà paumé une pièce <rire> Mais oui, mais c'est la merde La parabole qui est au balcon du saloon Me dis pas que tu l'as mis en facile, parce que je vais te traiter Non, non, non, je l'ai mis en original ah C'est pour ça que c'est aussi chaud que ça hein. Et ça changerait <rire> rien. Hein. Le mec c'est pour ça que c'est si chaud que ça. Non non si, si ouais. tu mets en facile, tu peux pas faire le secret. Ouais. Je suis sûr y'a un bolos. Mais non mais je. Putain je sais. Y'a un bolos qui l'a pris et qu'il l'a échangé avec une autre pièce sans s'en rendre compte. Oh le trou du cul. Je suis sûr. Retournez voir partout. Ça. Retournez voir partout vous avez pris des pièces les mecs. Qui a fait ça Celui-là on commence très mal là. Bah grave, bah non hein ça peut être possible, clairement, là, euh, non. Eh ouais, mec, y a un, un là. chien qui est en train de chercher ton dos. <rire> d'accord, il manque quelle pièce, là, dis-moi il manque quelle pièce. Moi, j'ai un, un vieux truc électrique, mais ça sert à rien. Enfin, ça doit être pour la potence, je pense. J'ai testé, ouais, non. Mec, tu vas pas me dire que le cristal non plus, on l'a pas. Mais mec, le cristal, je l'ai pas trouvé non plus. Y'a pas quelqu'un qui a un cristal rose il manque des pièces. Mais oui. Ouais, je suis sûr c'est eux deux là. Valy, j'entends pas parler depuis tout à l'heure, c'est toi. On oh, ouais. un coup monté. Un coup ah monté. moi je t'attends j'ai rien je t'envoie un snap si tu veux. Pour... Valy. Moi j'ai moi j'ai récupéré une pièce, c'est une, une espèce de barre, hein. je sais pas ce que c'est. Mais t'es allé voir la guillotine pas... si tu pouvais la mettre. Mec va voir la, gu... euh, la guillotine si tu peux la mettre. Ouais j'ai regardé pièce merci pas gamin, fais pas le gamin fais ah pas gamin Oh non, putain, sans, sans oh mec peut être euh... que le cristal il peut être dans l'autre mine Genre euh, du côté du tribunal Tu ah, vois Ah bah attends je peux y aller si tu veux Vas-y hein, va te checker Moi, je... Moi de toute façon j'aime bien tout ce qui est tribunal et tout <rire> Et là c'est la merde là. Alors Oh putain le Raiden frère, le Raiden. Ok, je veux tout début, allez hop. Salut Pix! Ah, attends, allume le PC. Euh. tant qu'on y on va est péter tôt la, tôt la fontaine tôt, là. La la où, oh la là, la, j'ai du... le pistolet laser 2. Ah mec, on a aucune organisation, vraiment ça va me saouler là. J'ai fait une boîte, le mec pistolet laser 2. j'allais faire un néo. Faut choper les bon... bombes à retardement là. Et toi, je vais me pendre. Mais c'est incroyable, ça. On va pas la recommencer, quand même. <rire> bah, je crois que si. Pas Attends, tu sais quoi Je vais vérifie rapidement sur YouTube. Putain, là, un couteau balistique, quoi. Si, merde. Oh, merde. Mise à jour, redémarrer l'ordi. Non, je crois pas. Bah, non, mais il n'y a pas d'autre emplacement pour le cristal et la parabole. Alors, déjà, je m'excuse, mais bon. Bah oui, Là, logiquement il a, a pas d'autres en qui a pris les pièces et qui les a foutus, je sais pas où. Hein. Moi, J'ai oublié. Je suis sûr, je suis sûr qu'il y en a non, un... Non mais qui genre, genre si vous avez fait, fait une blague, blague et... de gamin, euh, c'est bon, dites-le, quoi. <rire> <rire> <rire> c'est bon, on a, on a cherché un quart d'heure, c'est bon, euh, maintenant dites-le, quoi. <rire> <rire> c'est iron, depuis le début, je suis sûr. Il fait le mec, il fait le mec. Moi Mais oh merde, je mouais ah, mais. Ok. Ah, tu regarderas sur Youtube. Tiens, à voir. On est vraiment. euh non, vas-y, non, on est vraiment pas. Euh, phrase, ah, si on, on y rien. arrive déjà. Tiens, à voir ah. sur Youtube. commenter t'es comment de mauvaise foi. Ah, c'est ça. Après, ouais. Je regarde. C'est ce qu'ils disent tous. Oui, le ah. câble, il est là. Le paratonnerre, on l'a. La parabole, est elle est là. Mais le cristal aussi, mais what Eh oh. hey, mais vous êtes des gamins, c'est pas possible Vous <rire> êtes vraiment des enfoirés, hein. oh non, non, non, non, non, non, non, non, J'en ai marre non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, ils ont non, non, je non, non, non, non, non, non, non, où a... ils ont dit genre, ouais vas-y on va planquer les pièces pour... Euh... Y'a y a Origins qui pour... bug, genre tu vois les bâtons, bah genre à un moment on a posé un bâton, on pouvait plus le récupérer, il était bloqué, tu sais. Ça fait baiser, bah le secret on n'avait pas pu le Et faire. C'est pas, pas tout un placement pour tes, euh, pour tes pièces là Non, non, je suis sûr, fais pas le gamin là. Vas-y, donne, donne la pièce. Non sérieux, eh, dites-le parce que là je redémarre la partie là. Attends, attends, attends, je, je vais me choper une pièce, je sais pas ce que c'est, je vais voir si ça peut se mettre dessus. Ouais, ouais, mais pas euh... genre, c'est quoi ah Non, hein. mais hein. ça se met pas dessus ca... Eh, oh, du calme les gars Ça se met <rire> pas dessus pas Ça se met pas dessus pas <rire> Mais c'est pas possible, genre. C'est juste Alors, pas, pas possible. Ah, votre argent dans la... dans la banque, si... Non mais mec, ouais, attends, bah oui. non, mais sans déconner... Oh, attends... Vas-y, je suis sûr, ils l'ont caché au fond du tribunal, là Au fond du tribunal Wesh les gars, c'est pas cache-cache, hein ah, mais c'est bon, Le Call of Duty, c'est transformé en cache-cache <rire> c'est pire que ça! Que ça. Cache Clap Duty! Le nouveau oh jeu merde. de cache! Ah, déjà Clap Duty ça allait pas très haut, alors maintenant si s'il transforme en jeu de casse cache, on est dans la merde! Mais hein. peut-être que ça a juste bugué hein! Vandera, qu'est-ce que t'as fait Je des pièces? Allez Vandera, aide-nous! Allez, allez! Ah mais lui il va aider la communauté, Oh, là! Nan, mais lui sert vraiment à rien lui, c'est rien! Mais, mais ça va être chiant, genre il va falloir il rechoper le paralyseur et tout! <rire> Franchement, on ferait un truc. J'ai les glitches, oui. T'as dit quoi, oui ah, rien, rien. Ah, Pas rien. Il y a personne qui est mort Non, il y a personne qui <rire> est mort. Oh la il est mort. Ah non, il est pas mort. Tu as pas respecté Wiz. Mais what Mon frère, on, on démarre la game Ben hein. non. Le mec, ah, tu le ah, vas quoi là va Mec, j'ai le laser le paralyseur. Non, il est. mort. Je suis désolé, tôt, mais tôt, on n'a pas le choix. Ah, attends, attends, je veux tester un truc Franchement on a pas le choix. Là du coup ils vont tous croire que c'est moi qui ai la pièce alors que je l'ai pas. Ouais. <rire> vas-y, je remets mon argent dans la banque. Euh... Ah bah vas-y, je peux la mettre. Je chose. me mets sur arrêter la partie. Et là le gamin qui avait oh. la pièce il va dire non c'est bon arrête machin. Ah non, c'est pas le gamin comme ça. Fais les gamins comme ça. Oh non Re Remets dans la banque euh... <rire> Belle crinière enfin, Mais c'est quoi crinière. votre pièce aussi à ressemble à quoi c'est un... un, un, un, un une... Genre un satellite Et une espèce de parabole aussi là. Oh quatre quatre... mon gars <rire> Si déjà la première étape on n'arrive pas, <rire> on <rire> est mal. Hein. <rire> <Mais non. rire> Yeah, c'est que le jeu a encore du bugué hein, à tous les coups, hein, on Mais c'est possible hein Bon, j'arrête la partie. Dites ouais, si c'est vous le gamin 5, 4, Bon, trois. je vous vous vous je vous c'est je vous le je gamin le gamin. 10, 10, 10, je 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, Attends attends, attends je suis en train de tourner en rond depuis tout à l'heure. On est, je je trouve, on range, est pas je la devant tu sais. Vas-y les mecs. C'est le meilleur score que j'ai fait et c'était moi qui avais la pièce. Allez vous faire foutre. C'est toi qui... Ah mais... Non, dit, le, le jeu est vraiment bugué ou quoi Ah c'est Vali, il parle pas. D'habitude il ouvre tout le temps sa gueule, là il parle pas. Ah oui, Moi a... bon, je dis c'est Vali. En fait il bon, est vexé parce qu'on lui a dit qu'il avait que deux os et pas le couteau. Et du coup il a caché oui. les pièces. Je m'en fous, c'est pas mon cours, Wesh. Ouais. <rire> Wesh, pourquoi je dis Wesh <rire> Wesh oh Vas-y, ça fait combien de temps Putain, ça fait déjà 20 minutes qu'on y est, quoi. <rire> <rire> putain, il est 18h Je me suis fait niquer 3h C'est mon week-end <rire> Ah oui, mais là, la même Bien vu bon, Là, mon dimanche après, euh, il est plus parti plus en fumée, quoi, là. Ah, allez, mon bon, billet, bah... bah pour euh, pour bon, tout bah tout bah ça, ça, ça fait physique, je suis ici. Allez, couille, Wesh me, wesh me Attends, ils peuvent pas être en haut quand même Non, maintenant. Wesh me, néné Ils peuvent pas être là Wouhou Attends, moi je cherche déjà le cristal rose. Eh, eh vous, vous bougez pas de là, je vais chercher les pièces. Vu comment vous êtes des gamins... Wesh me, conf... Je vous fais même plus confiance. Je mais le cristal rose, il est tout de suite à droite, euh, la première pièce. Mais oui, oui, oui Vas-y, le paratonnerre, il est, il est genre là. Vas-y, moi j'ai le paratonnerre <rire> Bah ben, moi il me manque les points en fait pour avancer. Bah ben, c'est manqué les points donc je vais ouvrir la banque. Non les mais mecs, j'ai pété ma, ma manette Pour le cristal, pour le cristal rose je parle. Mais il est pas là la... Le satellite il est pas là Wouah Abusé comme oh, ils s'en battent les quoi. couilles <rire> <rire> Abusé comme <rire> ils s'en battent tous les couilles J'ai pété ma manette, il en a aucun qui a réagi. Bah allez vous faire enculer, tu sais quoi Ouais watch me watch me Mais le satellite, il est pas là. Ouais. Débloque, euh... Mais quelqu'un a pris pas facile. le sa... en mode facile à c'est pas possible. Mais non non non non non. Quelqu'un a, a pris le satellite le ou pas Il y, y a pas le cristal. Oh non, si il l'a pris, fait... oui, il l'a pris, je crois. Non, j'ai rien pris du tout, mec. Ouais, Donc, mais mais cool. je vais pleurer, je vais pleurer quoi. Genre on a mis 2h30. La map A ah, lancé le rien. truc! Et on lance! Le, le place jeu il bug, y a pas les pièces! Je tire une balle creux! <rire> oh non, non! Oh non, non, je veux vraiment de bug, pas les pièces! C'est pas possible! Non, mais... Oh la la, non! Non, non, mais lance en public! Lance en public, lance pas en truc là! Ouais, je lance, public, ouais, lance en public peut-être. Ça n'a rien changé. Lance public. Mais non, mais attends. Ça, attends. Ça, ça... attends. Bah sinon, on est parti pour euh, Maxis, hein. Attends, mec. Euh... Mais ça va être pareil. Oh putain. Euh... Ils veulent nous obliger à faire Mais, Maxis mais là, il y a pas de pièce, ça correspond à quoi, de ces pièces là hein. Ah pas Rien, c'est genre publier, la turbine et tout. Le... Oh, oh là la là... La... Vas-y, on va lancer en public, hein. Putain, Ah, <rire> mais là... C'est la c'est la, jou jou la journée de la couille c'est la journée de la couille. Et je incroyable. Que Comme dirait mon je vais cousin. Vas-y venez. Invite-moi s'il te plaît. Allez rejoins. Allez oui regarde comment on est bien Y'a a pas de il y'a a rien du tout. Allez, c'est parti! Merde, mais, mais non, pas pour la troisième fois! Wouh! Au bout de 3h, on va y arriver! Allez! Allez! Allez! Ah, mais là, je vais péter un câble! Allez! Allez! Allez! Allez. Allez. Allez. Allez. <rire> <rire> on est vraiment des, là, on est vraiment des, vraiment des salopes! Hein. <rire> on allait pas mettre près là, j'allais attendre! C'est toi qui mets pas prêt en plus, enculé! <rire> bah oui! Bah non mais moi je suis noir moi, donc tu me respectes Il est <rire> d'accord. <rire> <rire> Elle a tout à voir. On va y arriver. <rire> non, on va pas y arriver, on va pas y arriver, clairement. Mais on si on va y arriver Vend ma chérie. Du coup on, on va partir sur avoir. Maxis, hein, s'il ah, euh, si y, y a, y y a pas les pièces pieds. Vend d'erreur tout à l'heure, c'est à cause de nous, c'est à cause de moi, ça j'aurais pas dû. Vend je suis désolé. Vend tu suces des bites <rire> <rire> Bah d'accord, allez, vas-y, allez. <rire> Enfin, en fait, gros, je vais monter le des son parce que c'est pas fait. Voilà, là, vous devriez mieux entendre. Là déjà, parce que, en fait j'avais oui, pas mis le son de, de la télé très fort. Oui, je voir ah, le car, tu tu vais voir le cristal direct. Ouais, je suis la meuf. Ouais, hop, allez, bim, hop, on fait un saut. Je suis mort. Ah merde, mais là, c'est fermé. là. Y'a pas le cristal. Non. Y Y'a <rire> pas le Christ On s'est fait baiser la map La map elle est morte mec Y'a même plus besoin de temps je te crée You what the fuck Il vient de se faire défoncer le géant Tu t'es fait baiser mec Tu m'étonnes qu'il a les deux os Le mec il s'est mis devant le géant, le géant, Attends, il a pas respecté y a juste il y a le satellite ou pas Y'a pas, pas, pas, pas le satellite Y'a pas le satellite Vas-y, le géant il t'a pas respecté mais de ouf ah, ah non pas ça me, pas pas que que me dis pas que c'est de ma faute, me dis pas que c'est de ma faute parce que j'ai déjà fait le secret. Merde <rire> Ah ça se trouve c'est ça mec Bah on teste sans toi Bah vas-y teste Mais je pense pas hein Allez salut Je pense pas hein l'autre Non non c'était <rire> moi mais... Mais merde du coup vu qu'on est en public... Ah non vraiment... Ah, bah, c'est moi l'autre. <rire> Vas-y, venez, venez. Optix tu dégages parce qu'on t'aime pas. Ah, ouais, les zombies bougent même pas. Salapé ah, Oula, ah, attends, oh je vais lancer une partie. Non, non, attends, attends, attends, je vais lancer une partie tout seul, rien que pour voir si c'est à cause de moi. Parce que j'espère que ce soit ma faute. Donc, dans ce cas-là, euh, bah, on va être obligé de faire euh, Maxis <rire> à cause de moi. <rire> Mais attends, le dernier que t'as fait, c'est Ristofen ou Maxis <rire> Bah, je l'ai fait bleu donc c'est Risto. <rire> <rire> oh mais non, <rire> bah c'est si hein. ah, mais si c'est beaucoup plus dur. Mais de toute façon, je sais même pas si c'est ça, donc arrêtez. Je suis... je suis vraiment un connard, oh oh j'adore. Vas-y, valy viens Je suis vraiment heureux suis van... vraiment oui. heureux là, allez viens. avec moi Mais je t'ai invité trois fois. Et invité un monteur en plus. Bah, non, ah ouais tu dis la vérité. Le, Le monteur C'est à voir sur Youtube. C'est mon excuse. Ouais victi Victime Boros Ouais Le mon Allez là Avec moi mmh, Victime Boros Non mais il arrive pas à t'inviter bon, là, quoi, je, je sais pas ce qu'il fait. En moi, je Mec <rire> Tu veux pas me croire attends, Quoi Attends, attends, attends. faut que j'ai vu une pièce là-haut, je suis pas sûr, je vais aller voir. Mais de quoi je peux pas inviter Vali Ils ont fumé ou quoi T'as pas, deux coups, t as, t as pas deux coups. de co, t'as pas de co, mais C'est la faute à Vali, c'est pas ma faute. Mais mec, je peux pas t'inviter. la faute à Valie. Moi, je suis désolé, mais c'est lui Moi, mais si est je l'envoie, je sais pas. Moi, pas. <rire> Il me faut 750 points, j'en ai pas 750. Et... C'est bon, t'as reçu oh, là. Pas... Non? non chauve. Hein. Mais si t'as reçu, tu mens. Bon. <rire> non? Vas-y, on arrive. Mais j'ai pas la tienne non plus. Vas-y, là, là t'as reçu, là. Alors après non. les paraboles, ah. les trucs qui bug, les invitations qui vont. Alors les mecs, je suis désolé de vous apprendre, c'est à cause de moi parce que même moi j'ai pas les pièces. Vas-y, lance, lance, lance. C'est pas grave s'il y a pas oui, <rire> c'est juste pour regarder. Mais, oui, Il y a qui m'invite. Mais parti, perso <rire> Ouais, ouais, ouais, original. Tu où qu'on a été bah, Original. Bah bon, les mecs, on fait Maxis. Ok. Tu casses les couilles, Optix. Mmh. Non mais ce serait con, ça, que on peut pas la refaire parce qu'il y en a juste un qui a pas le la... Bah non mais une fois qu'on okay. aura fait Maxis, on pourra faire Richtofen. <rire> tu vois <rire> Genre, si moi j'avais fait Maxis, on aurait pu faire aucun des deux, je crois. Ah, bah en fait, j'avais les ampoules tout à l'heure. Y'a les pièces Bah, tout à l'heure, ouais, j'avais les ampoules. Bah, sinon, vous m'invitez Non, mais on est parti en bah, fait. Wouah, les bâtards Hey hey On t'a Vas-y, avoir des dépêche toi, Yann. Euh, ouais, j'y vais. Il ah, a pas que ça Il y a le cristal. Il y est Ouais, ouais, il y est. Bah vas-y, ouais, vas vas il peut pas ils nous rejoindre pas. Il peut pas il nous rejoindre là Non, je peux pas jouer. Il, il y a la parabole. <rire> il y a la parabole. <rire> oh, me... Vas-y Optique je te déteste. Te oh, je, je vais me... me faire tuer, je vais me taper une émo. Vas-y, oh, ouais. bah, si, invitez-moi. J'ai invité Optics. Et si on invite en cours de partie T'as pas pensé à ça Mais bah, c'est ce que je viens de faire, je viens de t'inviter là. Ouais, c'est ça, c'est ce qu'ils disent tous, ouais. Ça, pas, ça marche pas bah, bah si, si, ça marche. Mais c'est ce qu'ils disent tous, c'est ce qu'ils disent, qu disent J'y crois plus, des trucs comme ça, tu vois, j'y crois plus. T'es perdu mon joystick tu Ah, mais voilà, c'est bon Quoi L'autre <rire> il, dit qu il a dit qu'il était joystick, quoi. Mais les mecs, vous pensez que ça marche ou pas on verra ah, bien, rate ça ta passe. gueule! Ah, dans la merde, On verra bien! <rire> Et là, tu sais, au moment hein, où tu te co, la pièce elle disparaît sous mes yeux, là je pète un plomb là! Non, bah non, normalement c'est pas censé faire ça! Non, c'est bon, elle est là! Euh, ah, du coup, on tente pas ça, pas comme ça, parce que pas logiquement, pas euh, si t'es un mec qui join en cours de partie, pour moi ça. Enfin, le secret, je suis pas sûr qu'il marche hein! On teste! C'est pareil pour. Pour Daira, ils en réussi! Parce que je dans les Ok, vas-y go alors, go go! la boîte, la boîte! Bon, voilà! Les 18h, je sais pas combien, on va pouvoir commencer le secret, on banque. est pas dans la merde. J'ai ouais, ouvert la banque, je vais ouvert la banque. Les, les 20 premières minutes, c'était... Euh... test. C'était échauffement test et tout. Ah c'est ça, ouais, c'était... Euh... C'était même pas, genre, première étape du secret, c'était... Ah euh... oh, putain, oui, je suis riche, ouais. Ouais, je suis noir. T'as trop de billets. Eh, rends l'argent aux abonnés, toi, rends l'argent aux abonnés. <rire> <rire> bah si tu veux, je leur donne, hein, vas-y, 16 000 euros. Pour <rire> les aller. mecs, par contre, on est déjà à d'eux, vous êtes sérieux bah euh, on est un peu obligé hein. Non mais la petite nuke dire, là non. euh. Peut-être nous on va pas jouer après si on est. Oh putain merde. Oh euh, merde euh... <rire> Vas-y j'ai mis la bobine J'ai mis la bobine Faut aller chercher le reste euh, Attends, attends, attends, attends, attends. Eh bon, le attends, mec hein. est en train de parler depuis tout à l'heure. Patrick qui se trouve derrière l'hôtel de l'église. Watch me, watch me, boo. T'as bloqué la boîte Euh non, je crois pas. Enfin, quelqu'un a bloqué, bloqué la, boîte la boîte Non. Bah allez-y, y'a un les mec bonbons. qui bloque la boîte, l'autre il fait les la guillotine, l'autre il chope le paralyseur, vous savez quoi On essaie de, de, de gagner du temps. Optics oh, J'ai des, oh, des vieilles armes de mort, vas-y fais des oh. boîtes optics. Attends, j'attends, j'attends. Allez, vas-y, prends les bonbons, allez, prends les bonbons. Euh, je prends le paratonner. Clac, ah, clac, bim, bien. bim, est hop là. Pris oui, il est où, copain, je viens. Ah, attends, déjà moi je prends le taser est là, pour en avoir besoin. Excusez-moi deux secondes. Hop là. J'espère que le règle de ma voix il va pas bugger par contre. Bah on aura pas l'air des cons hein. Eh bien, t'es gentil donc. C'est bien, t'es gentil. Hop là ouais. Ah mais.. Putain je suis autiste ah, Vas-y je vais remonter bah, par là. Ça fallait pas nous le dire, ça c'est bon. <rire> bon j'ai ouvert euh, tous les dessus. trucs pour monter au saloon là. Parce que j'ai un peu trop d'argent en fait. Où j'aime bien dépenser allez, je Hop accepté, là. La Les mecs il manque que le cristal Quelqu'un peut aller le chercher <rire> euh, j'ai un nouveau vais. modèle de Remington avec oui. le laser HMR, allez vas-y au calme euh, Vous avez pris les bougies Euh il faudrait... Euh... Prenez ah, un allez, couteau donc... Bowie Je vous conseille prenez un couteau Bowie Genre pour l'étape tables des pancartes et tout et puis ça peut être pratique Les singes Où ouais, le couteau Bowie c'est bon, j'ai pris le cristal. Hein. <rire> Parce que vous, vous êtes un je peu des glandeurs, avait... en fait. Du coup, Et je dois tout faire. Mais c'est ouais, pas, pas grave. Euh, vous avez bloqué la boîte. Paralyseur. C'est bon Tu l'as Ouais. Nice. J'ai fini la guillotine. Écoutez si vous entendez... On les... Les il parle là, Richto? De... Oui, oui, il parle depuis tout à l'heure. Moi je l'entends pas, pas, mais après, après temps... j'ai pas mis fort le son. Pas de son du tout, oui. <rire> euh, Deuxième étape, donc tu chauffes les trucs. Je suis en train de faire euh, détruire <rire> les arbres. <rire> euh... T'as l'habitude de chauffer des boules, donc on te laisse faire Optics. <rire> oh non, c'est pas ça, <rire> part, non, la porte de vous. Allez, c'est celle-là. Oh mais ça oui ça aussi ça porte à confusion, elle était dure <rire> Elle était bien dure <rire> ah non, Alors euh, qu'est-ce qu'on va faire en attendant <rire> Alors, tout Ça me donne envie de manger du fromage. Euh, par contre t'as pas, <rire> <rire> pas eu la bombe à retardement J'ai envie <rire> de bouffer du fromage Optique t'as pas eu la bombe à retardement Ah non non non je l'ai pas eu non Allez <rire> c'est <rire> Vas-y je vais oh, essayer de la gamin. choper. Allez vous l'avez allez. allez vous l'avez ouais, Oh nice C'est bon je l'ai Bon, <rire> le points. mec, il découvre la map, quoi C'est quoi Non mais j'ai pas vu ce que t'as eu, c'est pour ça que... C'est la bombe à retardement Pour remonter ah, le temps, là. Il y en a besoin pour le, le secret, donc... C'est nice. Maintenant, faut bon, ouvrir les bon. les trucs avec le géant, là. Bon... Vas-y, bon, je vais le faire. Je vais la... le truc de la sortie, parce que moi, je vais pas y aller tout seul. Hein. Ah, c'est clair. Non, non pas les pas mecs voir. Par contre, vous êtes sérieux Quel est le FDP qui vient de faire ça, comme ce dis moi je vais faire une Vas-y, moi j'achète le truc pour le géant. Hein. <rire> bah, c'est bon, je viens d'ouvrir. Là, faut, faut éclater la fontaine. Et après, faudrait éclater tous les trucs, genre euh, ouais, l'église. Pour le, pour le bah, tiens, bah, non, allez, non, c'est bon, je l'ai. Ouais, bon, non, non, c'est pas pour, pour cette fontaine, c'est avec le géant. C'est pour la fontaine qui est dans le, qui est dans le labyrinthe qu'il faut ah, non, euh, une arme explosive. Bon, par contre, on se calme sur les manches. Bah, on arrête là maintenant, tu vois. Euh là on a. Ouais mais. Mais je suis un thug moi. Dans le château, euh. Allez vous faire enculer. Attendez, la prochaine étape c'est la lanterne, non Non. Oula oula oula oula. Mais merde par contre vous êtes sérieux Mais mec pourquoi t'es allé dans le labyrinthe Je m'en bats les couilles ce que tu dis, je m'en rends. J'allais dire on reconnaît les bons joueurs, ils sont tous à zéro, je suis resté à 1300 après D'accord, je viens de tomber à 0 T'es un ta gueule C'est le mec crédible quoi Par contre j'aimerais bien que la vie Ah ouais, ça pourrait être cool Un vrai Mais juste, pourquoi t'es allé dans le manoir Parce que que ça à foutre Ah ouais D'accord, merci Mais la lanterne elle est pas dans... La lanterne elle est vers là où je suis normalement Pourquoi voler la lanterne là What Un joueur devra toucher la lanterne bleue qui vole autour de certains bâtiments Pourquoi j'ai énergie que... Ah elle est là-bas Je l'ai trouvé, là, je Allez, trouvé là, la lanterne Je l'ai trouvé la lanterne On a eu l'atout gratuit Allez ah, là Mais c'est quoi ce délire de l'atout gratuit là Bah l'atout gratuit avec les sorties C'est bon je l'ai fait tomber la lanterne Vas-y ramasse là Attends Ça je vais -la, la prendre C'est de... bon j'ai pris la... J'ai envolé Allez mec arrêtez les zombies Arrêtez les zombies Arrêtez les zombies Déconnez pas OK. Ouais, eu un, on a des dit ça Moi je dis, on <rire> les deux voors, hein, de sang par rapport aux autres hein. alors, On a pas activé, on a pas activé le, le, le... <rire> J'allais dire ce qu'on de c'est ceux qui tuent des zombies alors il faut pas. T es, t es hein. Après grave ou pas Attends. Mais protégez-moi deux secondes les gars, je vais voir sur YouTube. On a toutes Ah non, là il y a trop de zombies là. Les gars on a on a toutes les pièces de la guillotine ou quoi Ah, je vais me faire bloquer. La guillotine elle est finie. C'est Ah, euh, je sais ce qu'il faut faire. Mais il faut, il faut aller mettre la, la lanterne en haut. Mais en fait, genre, Buried, c'est le, le secret, le deuxième plus dur à faire du jeu, non Ah mais il faut charger la lanterne avant de la mettre... Euh... Ah ouais Ah ouais, la, lan la lanterne qui flotte dans les airs, ouais, Ah si oui, t'as raison, faut euh... la charger. Mais par contre, c'est quoi Attends, le délire ouais. de l'atout gratuit Je connaissais pas, ça. Bah en gros, tu la, la vague de sorcière est un atout gratuit. <coughs> bon Ah oui, Attends, je suis con. l'étape. je te lis l'étape. Non, non, non, je suis con. C'est la sorcière, j'avais pas pigé, ouais. Attends, je te lis Elle est où la, lanterne. Mais la sorcière, le le, de lanterne La sorcière, La a toute la sorcière, je savais mais pas elle, que c'était pour as tout le monde. La lanterne, la lantern, la je l'ai la Non, non, je Je peux pas la poser, je l'ai dans la main. Et là, mais il faut non, que mais je mais la charge. Vas-y. Le joueur qui a récupéré la lanterne devra la charger avec des âmes de zombies. Pour ce faire, il devra soit donner des bonbons aux géants et le laisser tuer. Ah, pour faut son... que tu... Oui, c'est ça, c'est ça. On placer un propulseur et attendre que suffisamment de zombies soient tués. On fait aux géants, on fait aux géants. Et du coup on va devoir monter dans les vagues faut les tuer 10 fantômes au manoir frère allez chercher les bonbons déjà fait viens les donner aux géants là là je pack un peu les zombies viens les donner aux géants faut que je fasse gaffe j'ai pas masto moi j'ai masto je m'en bats les couilles ah ah mais on peut le prendre masto il est ouvert ouais t'as donné aux géants est-ce vous vous est que vous avez entendu des sons de cloche au moment où il a cassé la gueule aux zombies non. non, mais il mais... faut, faut les tuer 10 zombies dans le, dans le manoir, mec. Dans le... Le, Quoi Il faut les tuer 10 sorcières dans le manoir, allez viens, voilà. Ah oui, putain, t'as raison. Voilà. Et il faut les tuer... Attends, deux secondes. Ah mais je suis con, j'ai pas assez. Okay, C'est quoi, okay. je vais chercher Masto Finir. Et il faut les tuer à côté de moi, les sorcières, ok Ouais. Je vais juste si chercher marqué, Masto. C'est quelqu'un d'autre qui tue. Euh, je sais pas. Par contre, euh, une fois qu'on sera à l'intérieur, on devra aller au bout, par contre. Hein, bah, j'ai HAMR, donc euh, les sorcières c'est tranquille. Bah, moi j'ai le laser 2. De... Moi j'ai le paralysé. Il, enfin, paralys... il est plus vénère. Il est plus vénère, il est plus vénère. Tant mieux, tant mieux. Tant mieux. Tant mieux. Si vous jouer vénère et tout bah, moi, Vous me dites euh, un peu, genre, si vous ouais, entendez moi, les bruits de cloche contre, et tout, parce que. Oh putain, je suis rouge. Coup, Mais vous l'avez pas non ouvert, Masto Bah, non, j'ai pas ouvert. Oh, t'es un schlag, tu l'avais avec la sorcière. Est-ce que tu mad? <rire> oh mec Putain, Les 3 bah, attends, que je que de prendre vais je vais me faire voler quoi. Attends, attends. Ah je veux bien -ce que, que tu me l'ouvres. Est-ce que tu boisson. Parce que j'ai peur que si je prends le remontant genre ça m'enlève la lanterne. Est-ce que ah, tu est m'aades tout petits petits poney. est que tu mad. Faut que t'en achètes un de remontant. Bon, Mais ça en fait pour bon là, bon enfin genre le secret de buried il est pas si dur. Hein. Non, pas les Après, c'est surtout les dernières étapes qui sont chaudes. Non, j'ai pas les sous en fait. <rire> eh, tu me crois une fois la dernière étape là des, des cibles T'as un truc ouais. où il arrivait pas à tirer sur les cibles, du coup on a mis une heure à la faire. Mais WMC il a mis une heure et demie, il m'a dit avec ses potes pour le faire. Waouh wow, Une heure et demie Ouais. Une heure et demie, enfin, bah moi je te dis, je prends le, le château parce que je le connais par cœur. Enfin, maintenant je m'en souviens plus, mais je le connaissais par cœur. <rire> Ouais, c'est bon, Wiz? Oui euh, -ce peux... Ouais, mais j'ai pas assez, question de ah, thune. putain. vas-y, je vais acheter. Oh, optique, tu veux pas le faire, t'as de la thune. Allez, où? Acheter quoi? À, acheter le remontant et ouvrir Masto. Allez. Genre, rapidement, t'es là. J'ai de la thune, c'est. Tu sais, je, je, je pouvais pas, de pas de avoir de un atout plus utile, quoi. J'ai le moins utile, j'ai énergie. Même le truc du vautour la... est plus utile quand tu fais le secret. 30. J'ai 70, j'ai De toute façon, il le faut à skip. Bah, le truc du vautour, il le faut pour l'étape de la boule. Ouais, ah ouais, il le faut. Il le faut. Il est obligé. C'est acheté Acheter un remontant. Ouais, vas-y. Putain, je suis content, ne il s'est même pas éteint l'ordi. Tu ah bah, attends, ouvres tu un, un masto, s'il te plaît. Ah non, mais en fait, une fois qu'il l'a acheté. Euh... Ah putain, ouais, en fait, quand tu l'achètes, il le plus grand. Ah ouais, t'es obligé de le prendre, je crois. Par contre, faut dégager les zombies du passage, sinon il va les écraser. Putain, je vais prendre une vieille double baffe. Ça va, Vali T'es vivant Je peux pas prendre de risque elle sort de trop loin. Prends pas de risque, tu t'en fous de là-dessus, mec. T'as bah là, tout dans la de banque. En fais ah, bon, si euh... fait gaffe, fais gaffe, ça arrive sur toi, les zombies. De ça, ça fait du bien d'avoir une manette qui est pas pétée pour une fois. Allez, masto est ouvert. Euh, tenez les zombies pour pas qu'ils me bloquent dans masto s'il vous plaît. Merci. Je peux voir l'église. Ok, on lui. go, on go dans le manoir. Alors vous savez quoi, Je vais me refaire une boîte avant. Genre un petit laser, ça ferait plaisir. <rire> oh, <rire> ah, euh... le bolus. Mais qu'est-ce que tu fais Tu dors ou quoi Lol. <rire> Lol. Merci Optix. Juste un couteau, ça nous casse les couilles. <rire> bah, C'est ça d'être pauvre. J'adore hein. mais... mes blagues de merde. Ah j'adore. C'est magique. En plus, tu peux penses... en euh, faire. Si vous voulez, pendant qu'on est dans le manoir, Y'a pas quelqu'un qui veut péter la la fontaine là avec le géant Et Il faut encore un montant. Optix. Ouais, ouais bah c'est pas grave, bon laisse bon tomber, on le, le fera après, on le fera après. Attends, déjà j'ouvre l'église. Non mais venez faire, venez faire le manoir, venez faire le manoir maintenant. Hein. C'est dernier zombie, je crois. Venez faire le manoir. Tu viens avec moi dans le manoir, Wiz T'as le laser 2. Vas-y, vas-y, go, go, go. Donc juste vous tuez, moi je m'en fous si on me vole ma matin. Juste vous les tuez à côté de moi. Il y des bruits de cloche ou pas Ouais, ouais, y'en a. Ok, nice. Vous, vous me dites quand il en a plus Ah oui, je les entends, ouais. Y'en a plus. Y'en a plus ah, Y'en a plus a plus. Vas-y, on fonce. On sort. J'ai plus de balles, je recharge. Donc allez-y. hein. Allez-y, allez-y. Oh, What Mais elles m'ont toujours pas voulu volé ma thune, alors que depuis tout à l'heure, elles me tournent autour ah si c'est bon Là même Mais je me disais ouais Là elles viennent de me voler mais Allez mec un go. Ah mais je suis con je peux les cuter ouais mais Je même, dois les one Je les one vois... shot au cut pas me voler. Bah tu mais vas pas te plaindre hein j'ai envie de dire Allez sortez les gars mais sortez non, mais Moi, moi j'aime bien. <rire> bien moi Qu'elles me touchent les fesses pour prendre l'argent dans ma poche J'aime bien on Attends on prend la l'atout Quel atout Bah y a, y a pas il n'y en a qu'un seul ah <rire> C'était une manche spéciale mec Tu crois que c'est un chaque comme ça Mais il me semblait qu'il y en avait plusieurs. Bon c'est pas grave. Faut euh... ouvrir, c'est la fontaine du milieu je crois. Non mais là... Euh... Enfin là il a rien à faire. Hein. On se barre. Ben ah, venez là, je suis reparti. Moi je me moi, barre. pas à me voler, non, attends, le portail il est pas fait. Oh Il y a un petit optique pas. Ah merde, eh, passe. Ah oui <rire> je passe oui. Ben on s'est barré. Ah oh. vous êtes où On s'est barré, on s'est barré. On ben, est parti à droite sur la Me droite, dis pas quoi. que tu t'es paumé dans le labyrinthe par contre. Oh le coup. <rire> ce ah, genre là. Bon, ouais, oh. Ok je vais mettre la lanterne et là il va falloir que tu aies les... les panneaux là. Comment on fait pour la, la fontaine la fontaine ah, du ouais. labyrinthe, c'est avec des du, trucs explosifs, et la fontaine euh, de, de l'église et du tribunal, c'est euh, en envoyant le géant dessus. C'est oh, bon, ouais, bon je suis en si train y de y mettre la, de euh, la lanterne.